Donc je vais m'intéresser au TD2 qui concerne les protocoles applicatifs. Le premier exercice se rapporte au service HTTP. Donc, ici, on va voir le protocole HTTP en mode texte. Il existe le HTTP2 et en particulier maintenant le HTTP3 qui seront en mode binaire. Mais le HTTP1 fonctionne encore en mode texte. Donc, pour cela, on va utiliser la commande telnet. Alors, la commande telnet, c'est un. On va dire que c'est un client tcp du moins on va l'utiliser comme un client tcp en mode texte pour pouvoir écrire un certain nombre de commandes http et enfin obtenir une réponse http qui est plus ou moins complexe alors avant de s'intéresser à la question 1 je vais vous proposer de faire les manipulations je pense que ce sont des manipulations que vous pouvez faire également chez vous vous avez besoin pour ça de connaître euh, ben, la commande telnet donc là il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est de l'installer donc, euh, sous Ubuntu ou autre système. Vous avez également besoin potentiellement d'avoir Wireshark à côté. Ça peut être utile. Et si vous utilisez Wireshark, il vous faut avoir l'adresse IP associée à euh, www.example.org. Ça serait pratique pour euh, adapter votre filtre euh, de Wireshark. Ne gardez que les paquets IP qui sont associés à euh, example.org et pas autre chose. Donc, ces trois éléments, je vais vous les donner par la suite. Je vais vous donner d'abord la commande dig. Ensuite, on va lancer Wireshark avec le filtre. Et enfin, on fera une analyse euh, au niveau de Wireshark du résultat avant de nous intéresser au résultat qui est ici. Je vais présenter ici euh, la commande DIG qui permet d'utiliser le résolveur DNS par défaut de ma machine s'il ne précise rien ici. Donc, Par exemple, si je tape www.example.org org je vais obtenir une réponse de dig qui est assez euh, verbeuse je vais passer rapidement la partie en tête ainsi que les options euh, pour intéresser la question en fait je demande ici simplement l'adresse ipv4 euh, au niveau d'internet du nom www.exemple.org et j'obtiens une réponse qui est une adresse ipv4 qui est 93.184.1 etc qui a un certain nombre de valeurs, alors il y a un temps de vie en seconde, c'est-à-dire qu'une fois que je reçois la réponse, je sais qu'elle est valable par un certain laps de temps. Euh, c'est une adresse IPv4, on est bien d'accord, et elle est de type, c'est des adresses Internet. De toute façon, ici, on n'aura que des adresses Internet. Alors, j'aurais pu également demander, donc, j'aurais pu demander la même question en disant que c'est une adresse, c'est l'option de dire adresse IPv4, mais je peux préciser également que j'ai besoin, si vous êtes en IPv6, vous avez peut-être besoin d'avoir l'adresse IPv6 et pas l'adresse IPv4. Donc là, vous voyez effectivement que si je déroule le champ qui est ici, j'obtiens non pas une adresse IPv4, mais on voit clairement que c'est une adresse IPv6 qui est composée de 8 blocs de 16 bits. Ces deux éléments-là, je peux les utiliser ensuite dans Wireshark pour filtrer mon trafic. Une fois que vous avez récupéré soit l'adresse IPv4, soit comme dans mon cas l'adresse IPv6, du serveur www.example.org. Vous pouvez ensuite préciser un filtre qui permet de garder uniquement les paquets qui sont soit envoyés vers, soit reçus de cette adresse. Donc là, je précise encore une fois, c'est bien l'adresse du serveur, pas la mienne, parce que sinon, je n'arriverai pas à filtrer le trafic entre ma machine et éventuellement d'autres serveurs que ma machine interroge au fur et à mesure. Donc là, c'est uniquement entre ma machine, bien entendu, et le serveur www.example.org. Donc si vous vouliez filtrer uniquement une adresse IPv4, ce qui peut être votre cas, il suffit de remplacer ceci par ip.addr et ici exprimer votre adresse IPv4 du serveur web que je vous ai donné tout à l'heure dans l'exemple. Donc là, je vais démarrer la capture. Alors, elle n'a pas encore démarré, je vais la démarrer euh, tout de suite. Voici. Et je vais passer ensuite au terminal pour lancer les quelques commandes destinées à interroger le serveur web au niveau... Du service applicatif http donc je vais revenir à mon terminal d'abord nettoyer le terminal et ensuite je vais lancer une commande dite telnet alors telnet est un client tcp il permet de se connecter sur un service tcp ouvert alors il faut préciser pour cela le nom ou l'adresse ip du serveur, donc là c'est www.example.org, vous aurez pu très bien mettre l'adresse IP, ça aurait été pareil. Et ensuite, le deuxième paramètre, c'est le port sur lequel vous souhaitez vous connecter. Et dans ce cadre-ci, le port pour les services HTTP, c'est le port 80. Alors bien entendu, ici je vais lancer sur le port 80 parce que je souhaite utiliser une connexion non chiffrée, si je voulais aller sur une connexion chiffrée, évidemment, il faut être sur le port 443, mais ça ne demande pas d'utiliser Telnet. Ça. Il faut un service justement spécifique en SSL pour ça, ou TLS plutôt. Donc, je vais lancer le service. Et là, je vais taper les différentes commandes qui permettent de lancer l'interrogation assez rapidement. Donc, Je vais demander la page principale en utilisant le protocole HTTP 1.1. Et enfin, je précisais parce qu'il peut y avoir plusieurs services derrière une adresse IP, que c'est bien pour le serveur, www.example.org. Alors, je vais essayer de montrer un petit peu tout ça. Hum, je pense que ce n'est pas la bonne page web. Je vais vous montrer pourquoi. J'ai fait une erreur, en fait, simplement en remplaçant le « e » par un a « a » ici. D'accord donc, telnet www.example.org avec un A bien entendu. Vous refaites la même manipulation. Get page principale. D'accord. J'aurais pu mettre index.html, mais je ne fais pas ici. Euh, je précise que c'est le protocole HTTP euh, 1. Encore une fois, 1.1. Et enfin, derrière, je précisais que je m'intéresse principalement ici à example.org des fois qu'il y a plusieurs services derrière cette adresse IP donc là on a un message on voit qu'il y a effectivement une page web qui est apparue alors une page qui intègre à la fois du, euh, du CSS et du HTML donc c'est une page qui est monocontente, rapide à charger de ce fait et avant ça on remarque qu'il y a une entête HTTP qui apparaît ici donc tout ce qui est avant a été tapé par euh, votre hôte on va dire et euh, moi j'ai simplement reçu ceci qui indique que les choses se sont bien passées et on va essayer de déchiffrer un petit peu tout ça par la suite donc je reviens sur la commande Wireshark que j'avais lancée Alors, on peut remarquer ici que j'ai une triple poignée de main on va se rendre un petit peu en détail on a euh, au départ trois échanges de paquets très rapides c'est-à-dire qu'ils ont lieu dans la quasiment la même seconde ici entre 1 seconde 9 et 2 secondes 07 et ils correspondent en fait ces trois euh, échanges à la poignée de main triple que l'on retrouve en TCP c'est-à-dire que vous avez le syn syn ack ack alors il y a d'autres flags mais je les oublie ici syn syn ack AC, qui est présent au début lors de la toute, au tout début de la connexion et ensuite j'ai tapé deux lignes et en fait, ces deux lignes, on les retrouve à la seconde 17, puis la seconde 25, lorsque j'ai tapé le première entrée et ensuite la deuxième entrée. Donc, seconde 17, je me retrouve avec un échange et une confirmation. Donc, le push suivi du hack, qui correspond en fait à la première commande taper euh, la ligne de données qui est la suivante. Hein. On n'a pas tapé grand-chose, on a fait juste « get euh, http 1.1 ». Et enfin la deuxième ligne, j'ai précisé host example.org en bas. Alors là, quand on tape Entrée, on a finalement une synthèse qui est faite où on a le, ce paquet est un paquet finalement virtuel qui représente l'ensemble des données ici. Donc c'est un, euh, une requête HTTP qui correspond aux, à ces quatre éléments précédents, qui est synthétisée ici. Donc le, là, pour moi, c'est le 68 e Et enfin, en dessous, vous allez retrouver votre réponse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver avec un certain nombre de données en TCP. Donc on retrouve ici la réponse avec d'un côté l'entête euh, HTTP. Donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure hein, avec les réponses associées. Et enfin, derrière, vous allez vous retrouver avec le contenu HTML qui est indiqué ici sur la deuxième partie de votre réponse. Alors tout ça est décodé par URSHAC mais correspond aux deux segments TCP précédemment échangés ici. Vous les avez euh, en fait c'est surtout ceux, oui ces deux segments-ci qui sont présents au-dessus suite à l'envoi de ma requête. Donc, je reviens ici euh, sur la réponse renvoyée par le serveur example.org au niveau de ma requête http. Je vais dans un premier temps, notez euh, la valeur 200 ici, qui est présente. En fait, il s'agit euh, d'un code HTTP qui est retourné pour signaler si la requête a réussi ou échoué. Alors, il faut savoir que tous les codes qui commencent par 1, 2 ou 3 sont des codes de succès. Alors, en général, c'est des codes de succès avec soit redirection, soit des informations supplémentaires qui sont ajoutées, quand on demande des entêtes par exemple. Euh, les codes 200 de sont des codes classiques qu'on retrouve très souvent disant qu'on a réussi à charger la, la requête, hein, la page web en général. Donc la requête n'a euh, pas, pas échoué. Alors je pense que la plupart d'entre vous ont déjà eu des 404 hein, quand la page web n'était pas présente, ou des 500 quand vous développiez par exemple en PHP. Alors selon le protocole, la signification n'est pas la même. Vous remarquez ici que qu'effectivement, euh, on a des codes d'information ou des redirections dans le cas d'HTTP, alors qu'en FTP, ce sont des initiations, des achèvements ou des réponses intermédiaires quand la, la totalité de la, de la réponse n'est pas fournie. Mais globalement, ici, vous retrouvez avec un certain nombre de codes d'erreur, soit du client, soit du serveur, selon que vous ayez la réponse 4 ou la réponse 5 au niveau de euh, l'hypertexte transfert-protocole. Alors, on sait que là, la réponse est positive. On sait également qu'elle est obtenue du cache à de plusieurs indices on a un hit dans le cache on a des informations euh, sur euh, l'âge dans le cache qui est inférieur à l'âge maximal alors là cet âge maximal je pense qu'il doit correspondre à une semaine il faudrait faire le calcul c'est un âge en seconde hein, à chaque fois qui est donné ici et là on connaît également la date de la modification pour la dernière fois de la page donc ça ça, ça date quand même d'octobre 2019 moi, j'avais fait le test en juillet 2020 pour le, la requête. La validité dans le cache, une fois qu'elle était chargée, dans le cache de mon navigateur a priori, une fois que ça a été chargé, était d'une semaine ici. On a des informations sur le serveur. On a peut-être une information plus intéressante ici euh, qui correspond en fait au fait qu'on peut éventuellement en HTTP 1.1 demander la compression en fait. C'est-à-dire que tout ce qui a été obtenu en mode texte, alors en fait, je peux accepter des encodages différents. Et en particulier un qui consiste simplement à compresser euh, le contenu textuel qui est ici pour avoir quelque chose de beaucoup plus rapide. Évidemment, la longueur qui est importante ici pour pouvoir décoder en nombre d'octets euh, la réponse à ma requête. Ce qui est plus intéressant de mon point de vue, c'est ces codes de retour qui sont génériques en format, mais pas forcément génériques en euh, signification. C'est-à-dire que ce sont des codes à trois chiffres qu'on retrouve sur beaucoup de protocoles, euh, FTP, SMTP, etc., alors, petit détail, là, je suis en protocole HTTP 1.1. Donc, c'est la version euh, qui est la, actuellement, je pense, encore la plus courante. Hein. Mais on passe de plus en plus à du HTTP 2 euh, de, depuis 2015 euh, ratifié pour être le successeur. Et celui-ci a là, plusieurs avantages. On peut avoir plusieurs flux. C'est-à-dire que là, sous modo, on n'avait qu'un seul flux qui était présent. Mais il fallait potentiellement plusieurs connexions HTTP pour acheminer les données. En HTTP euh, 2.0, vous pouvez... Avoir à la fois à l'intérieur d'une seule connexion TCP, avoir plusieurs flux HTTP, en fait. En plus des flux, la possibilité d'avoir de la compression également, bien entendu. Et enfin, HTTP2, actuellement, est, va être supplanté par HTTP3, qui est en cours de ratification. là. Alors où je vous parle, il y a eu plusieurs drafts qui ont été proposés dans les RFC. C'est-à-dire que les RFC sont des documents qui sont disponibles et qui permettent de décrire le protocole de décrire le fonctionnement du protocole. Évidemment, le temps que cette description soit figée, eh bien, il peut y avoir plusieurs propositions, plusieurs drafts, plusieurs brouillons qui sont réalisés. Et c'est le cas pour le HTTP 3.